Un café, j'ai besoin d'un café. Euh, un gant, s'il vous plaît. Donc, vous avez fait toute la peinture Oui, c'est ça. Mais franchement, euh, moi je crois que c'est le plus beau stand de tout le salon. Monsieur le ministre, bienvenue sur le stand de la région académique île de france sont des trois académies Créteil, Paris, Versailles. Ce sont des élèves qui ont réalisé intégralement ce stand qui, comme vous constatez, est le plus beau de tout le salon et vous aurez l'occasion de saluer leur, leur travail Bravo, Bravo.